Bonjour mes beaux et belles amies, bienvenue à votre chaîne Les Astrodises. c'est moi Zéna et voici les prévisions des Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc Mercure sera dans votre 11e maison, dans le bélier, jusqu'au 27 avril. Et durant ce passage dans cette maison, les activités de groupe, focalisées sur des objectifs humanitaires, vous attireront beaucoup. Vous serez sans cesse curieux de connaître les gens, les interactions de groupe, les affaires communautaires, les tendances et les équipes. Vous êtes attiré par des personnes qui apportent de nouvelles idées à votre expérience et qui ont quelque chose de nouveau à apporter sur le plan intellectuel. Vous êtes très tourné vers l'avenir. Vous pourriez avoir de nombreux euh, changements au niveau de vos souhaits, rêves euh, et même plans et idéaux personnels. Vénus, toujours dans votre signe, elle vous offre toujours le charme et le charisme, l'harmonie et la satisfaction personnelle. Au niveau des prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, votre huitième maison. Vous pourriez avoir des émotions ou sentiments enfouis profondément dans votre âme, refaire surface et vous pourriez être un peu distrait par ces émotions. Elle pourrait s'agir d'une peur ou d'une crainte ou d'un sentiment d'insécurité qui rend ces journées troublantes un petit peu. Et vous pourriez avoir tendance à focaliser sur ces émotions et avoir de la difficulté de focaliser sur quelque chose autre. Ne laissez pas ces émotions vous maîtriser et vous contrôler. Maîtrisez-les vous-même. Et faire beaucoup de méditation pourrait aider beaucoup. Ces émotions pourraient vous rendre anxieux ou triste. Et cela pourrait se répercuter sur la manière dont vous réagissez avec les autres. Alors soyez attentive et patienté. Les prochaines journées seront beaucoup moins stressantes. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le verso, votre neuvième maison. Cette période sera très convenable pour travailler sur votre spiritualité, pour la méditation ou la prière même. Vous sentirez l'amour, la tendresse et l'harmonie dans vos relations et votre humeur aimante et bienveillante vous rendra très charmant et charismatique. Cette période est idéale pour les activités de divertissement et de loisirs. Même si vous étiez chez vous, organisez une activité plaisante qui rassemblerait le reste de votre famille ou avec votre conjoint, comme euh, par exemple jouer dans, euh, aux jeux de famille, euh, dont vous pourriez trouver des idées en ligne, ou vous détendre peut-être et regarder un film avec les membres de votre petite famille. Votre potentiel créatif, artistique et musical sera libéré aussi durant cette période. Pourquoi ne pas essayer la décoration intérieure ou le jardinage maintenant, que le printemps est là, donc le temps de semer les graines est très convenable. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, votre dixième maison. Vous aurez probablement du mal à vous motiver pour des tâches difficiles. Vous pourriez faire face à des défis dans n'importe quelle tâche, peu importe sa simplicité. Vous pourriez trop compliquer les choses, et pourriez. Des sottes d'humeur aussi pourraient être en menu, alors essayez de ne pas trop réagir, d'une manière impulsive et patientée, les prochaines journées seront moins stressantes pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite aussi des joyeuses Pâques. Euh, je vous embrasse tous. À la prochaine.